Thomas, mon m'énerve déjà. Ça fait deux jours que à la maison, je vais être là déjà, ça fait 200 ans. Quand tu parles seulement, hier, au lieu d'allumer la télé, la télécommande est près de lui faut Il faut qu'il m'appelle, j'abandonne mon dépannage d'électricité que je suis en train de faire pour venir allumer la télé. Et tout ça, il est toujours en train d'agacer les gens chaque fois, chaque fois. Elle m'énerve même déjà. Thomas, j'ai une idée. Laquelle venez Je suis d'accord avec toi. Te voilà. Tu gardes le secret comme tu bavades là comme une femme. Je ne t'ai rien dit. En tout cas, on C'est ton problème. Depuis que vous avez envoyé la boutique là, l'embouteillage à la piste. Depuis quand il y a l'embouteillage à ma carte. Je vois quand vous me prenez pour un fouet. Don't moi le pain Mais il faut d'abord le manger. Ce qui va rester va vous donnez. Comment hum, Viens par la cuisine là-bas, au niveau de la table. Tu vas trouver un soutien à ça tu prends, tu viens avec plus de miettes qui tombent là. Ce pas. C'est pas présentable. C'est pas présentable. C'est pas présentable. Hum, hum. Attends. Ou encore un Koukou Donne-moi C'est le numéro là. On a plus les yeux. Cherche un peu le numéro d'après nous. Voici ça dans Koukou Ma. C'est le premier numéro. C'est ça. Lancez la Tiens. Sachoua. Mais, coucou, -ma, tu vas savoir comment ça sonne là si tu n'as plus le téléphone. Oh. Oh. Mm -hmm. Ça chouine, ça chouine. Il faut dire aux enfants qui sont en train de jouer au football dehors là, que si je sors, je vais confisquer le ballon là. J'ai compris. Le mari de la voisine là, est déjà rentré. Il faut aller demander qu'elle baisse le volume de sa télé là. Je suis au téléphone. Hey, alors? Hey, Akuno, désolé, désolé, c'est que ce sont les gars de la maison ce qui dérangent. Ah, tu es encore occupé Ok, je vais rappeler, je voulais juste te faire comprendre que je suis à Macaque depuis deux jours mmh. Je rappelle alors Bene! Ouh! ne plaisir pas Mon cœur allait sauter. Mets-moi un peu Maïfrika TV. Papa, t'es le là. là comment tu comment c'est loin. Prends-tu le main. C'est un papa dans le cas, c'est une chaîne YouTube. Prends-tu le main, même si c'est Canal 2. Mmh, ça va? C'est bon, c'est bon. Bené, C'est même quoi non hmm. Pourquoi tu te fâches J'ai juste oublié un petit coup là, c'est un détail. Autour de 5 heures, j'ai fait le, le top à là-bas dans la chambre. Je veux que tu ailles prendre le pot là. Tu prends ça, tu pars vider. Après tu rinces ça. Et puis tu sèches ça. Et autour de 18h, tu pars remettre ça là-bas dans la chambre. Hmm? Puis, oui. Ah, ben, je n'ai même pas encore pris congé de toi. Ouais, toi, tu es trop pressé de partir. Viens prendre la grosse à dents si là, tu gardes ça là-bas J'ai vu une pieds devant la cuisine là-bas. Vous m'enlevez ça. Vous êtes trop sale dans la maison, si. Les petits princes sont trop sales, Et c'est moi qui travaille tout dans cette maison. Ah. Koukouma. Koukouma. Est-ce que tu sais qu'il y a des dans notre maison? Les extraterrestres? Oui, Pff, Ce sont les histoires. Les extraterrestres, ce sont les trucs que nous, on a vu dans les films, partout, partout. Si c'est la fiction. Kukouma est aussi les vampires. C'est vrai. Oui. oui. C'est très sérieux. Koukouma, Ils n'aiment pas les gens qui ont beaucoup de cheveux comme ça. Même ceux de corps. Et brun au visage. Vrai, vrai? Tu hum. es très sérieux. Bienvenue au thème de notre rencontre, on va devoir se dire au revoir. Au revoir que tu pars où Goukuma? Mais Kukuma, tu pars où? Je rentre au village. Je ne peux pas rester dans une maison infestée de vampires. Tu rentres au village que nous on va rester ici avec qui? Et tu nous laisses seuls Non, Bené. Je suis vraiment désolée. Je comprends, tu vois venu. Non, Goukuma. non, je Eh comprends. eh C'est quoi? Mais à peine arrivé, tu es déjà en train de partir. C'est quoi le problème? Et tu es bien, il y a quoi? Votre village est rempli de vampires. Les vampires à ma On m'avait dit qu'il y a la sorcellerie ici. Je n'ai pas cru. Je ne peux plus rester ici. Je pars. Mais Même m'a explique-moi bien. Ne me touche pas. Vampires. Ça, ce sont les effets de la poisson, comment quelqu'un lui-même peut boire 6 litres de matango, ajouter encore les tramoles dedans. tu veux quel genre de vibration, si tu veux même pas la voix tu te cognes, tu meurs, c'est même qui ça, C'est ta vie